Pichon, je fais partie de l'association Loisirs Jeunesse à savnis euh, L'association gère un espace jeune et un village d'enfants qui s'appelle le Petit Patelin. Le Petit Patelin, on le met en place à chaque début de vacances. Le principe du, du Petit Patelin, c'est de faire vivre de village par les enfants. C'est un village à taille humaine à l'intérieur d'un centre aéré, c'est que chaque pièce est aménagée avec euh, avec un espace bien défini, des espaces d'expression. Il y a le théâtre où, en fin de semaine, on va pouvoir réaliser euh, un spectacle qui aura été préparé toute la semaine. Marmoville, ils sont sur le même principe que, que nous, c'est la même façon de, de, de gérer le centre sur les grandes vacances. Alors Marmoville, c'est un village pour enfants en fait, euh, sur lequel ça ne reste qu'un outil de participation, de, enfin, ce qui permet de rendre l'enfant acteur de ses loisirs. Donc le concept, c'est que c'est un aménagement d'un village géré, autogéré en fait par les enfants. C'est-à-dire qu'on va retrouver les lieux qu'on peut retrouver dans un différent, enfin, un village lambda. Euh, la petite buvette qui est l'antifoif, la cabane à foufrou qui est la petite boutique du village, l'hôtel qui est le dortoir, la marmouberge qui est le restaurant du village. On a des animateurs qui sont sur toute la journée présents sur différents lieux. Ils animent ces lieux-là et du coup, en... ils accompagnent les enfants à faire progresser, évoluer leur village. Dans l'enceinte du village, on a la déchette, donc c'est la déchetterie du village. On est aussi dans une démarche de label euh, centre air, donc une démarche de développement durable. Tous les soirs, il y a des enfants qui sont en bons avec un chariot accompagné d'un animateur, faire le tour de chaque salle, ramasser les poubelles de tri. C'est vraiment un, un outil pour transmettre, euh, pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés que la citoyenneté, l'enfant acteur de ses loisirs, la participation de l'enfant. ça Super chouette parce que pour avoir participé au forum à Tours euh, il y a 4 ans, euh, je vous parlais tout à l'heure qu'on était dans la démarche du centre AR et justement cette idée-là, on a été la puiser sur Nabora. On trouvait ça super de pouvoir échanger justement sur leurs pratiques, sur les nôtres, comment nous on a mis ça en place, comment les, nos enfants vivent les choses, comment les leurs et puis peut-être aller puiser des idées chez eux comme eux de leur côté puiser des idées chez nous. Euh, sur des mêmes projets de pouvoir s'apporter des, euh, des, des compléments d'idées... De, une petite déchette, euh, voilà, ils gèrent, euh, ils gèrent dans leur petite dé déchette, on a trouvé que c'était quelque chose d'intéressant.